Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des influenceurs crypto que je vous recommande de suivre. On a tendance à beaucoup utiliser le terme influenceur pour décrire quelqu'un qui est juste un peu connu sur les réseaux. D'ailleurs moi je ne les considère pas comme des influenceurs et je vous conseille pas de les considérer comme des influenceurs parce que pour moi c'est des informateurs, ça va être des personnes qui vont nous apporter de la valeur sur les réseaux mais qui ne sont pas censés justement vraiment nous influencer directement. Surtout lorsqu'il s'agit de sujets comme les crypto-monnaies, l'investissement en général, il vaut mieux être informé que influencé. Bon, je suis désolé, je suis absolument malade, c'est une catastrophe. Je suis enrhumé, je parle du nez, donc euh, voilà, il faudra m'excuser pour la qualité médiocre de la vidéo. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous présenter les influenceurs qu'on suit nous-mêmes sur les réseaux sociaux. On va voir qu'on va se centrer principalement sur YouTube, parce que ça reste notre réseau préféré, mais il y a sur d'autres réseaux également, Bien sûr, c'est pas la liste exhaustive de toutes les personnes qu'on suit, mais c'est celle qui nous semble les plus importantes, et on va aussi vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, deux choses. La première, c'est que je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On commence à être de plus en plus, mais on n'est pas assez, surtout que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont même pas abonnées, alors je vous invite vraiment à le faire. Et la deuxième, c'est que j'aimerais d'abord voir avec vous pourquoi est-ce qu'on recommande de suivre des influenceurs de manière générale sur les réseaux sociaux La première chose, c'est qu'on ne peut pas traiter les informations tout le temps de façon brute. On a besoin qu'elles soient filtrées, traitées, vulgarisées et expliquées par d'autres personnes qui s'y connaissent. Pas forcément mieux que nous, mais qui vont déjà, entre guillemets, bah, faire un pré-filtre sur toute la masse d'informations, parce que si on s'amuse à traiter que les données brutes qui nous arrivent, ça peut nous prendre des jours pour tout filtrer. En plus de ça, si c'est des influenceurs qui s'y connaissent bien mieux que nous, ce qui est quand même des fois le cas, ça vous permet d'avoir un retour vulgarisé de sujets complexes, ce qui est hyper important pour comprendre un écosystème aussi compliqué que celui des crypto-monnaies ou de la blockchain par exemple. Après, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a énormément de temps et qui est prêt à passer ses journées euh, à traiter des sujets, eh bien, par exemple, nos vidéos ne vous serviraient à rien. Vous pourriez comprendre tout seul tout ce qu'on vous explique. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on vous fait bah, des tutoriels ou des vidéos explicatives. Ça vous fait gagner énormément de temps, donc vous pouvez emmagasiner plus d'informations dans un même laps de temps. On vous donne également des astuces et on vous évite également de faire les erreurs que nous, on a fait. Parce que oui, c'est aussi ça d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont déjà passées par là. En fait, concrètement, le but, c'est vraiment de se nourrir du travail des influenceurs pour faire des choix pertinents et apprendre de leurs erreurs, mais aussi de leurs réussites. Par contre, et j'insiste vraiment sur ce point, on reviendra dessus après, ça sert à rien de suivre 75 influenceurs sur chaque réseau social, ça va plus vous embrouiller qu'autre chose, parce que chacun a un avis différent, chacun va vous faire des conseils différents, et certains vont même se contredire. Je dis pas que c'est mauvais, c'est important d'avoir des personnes dans sa base en fait, d'influenceurs qui ont des avis différents pour pouvoir justement connaître tous les points de vue, mais si vous avez 20 avis différents, bon courage pour, euh, bah pour comprendre, pour trancher, et puis pour vous faire votre propre avis in fine. Et juste avant de commencer, j'aimerais juste vous donner un petit conseil qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Généralement, tout le monde a un compte par réseau, il suit un peu tout le monde, et puis il filtre les infos. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir deux comptes par réseau social. Par exemple, sur Twitter ou même sur YouTube, vous pouvez avoir un compte perso sur lequel vous allez suivre vos influenceurs préférés, sur des thématiques telles que le divertissement, le sport, etc. Comme ça, bah, quand vous avez envie de vous divertir, vous allez sur ce compte, mais d'avoir également un deuxième compte qui là va vous servir à vous former, à vous informer, à emmagasiner l'information et à monter en compétence sur l'écosystème que vous souhaitez ou sur le peu importe le sujet. Je trouve que c'est vraiment important de faire ça parce que ça permet de vraiment séparer les deux environnements qui des fois s'entrecroisent trop. Et du coup, bah, on passe notre temps à se divertir alors qu'on aimerait peut-être apprendre des choses. Bref, on enchaîne tout de suite avec la fameuse shortlist des influenceurs que nous-mêmes on suit et qu'on vous recommande de suivre absolument. Bien évidemment, dans cette liste, je ne vais pas faire le relou à vous dire de nous suivre nous. Mais évidemment, je vous recommande de nous suivre parce que justement, nous, on trouve qu'on est assez complémentaire avec ce qu'on va vous donner. Et vu qu'on avait remarqué un petit manquement, comment dire, une case manquante sur l'écosystème crypto et blockchain, eh bien du coup, on s'est dit qu'on allait se placer sur ce segment. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande de nous suivre sur YouTube, sur Twitter, il y a le lien dans la description, comme ça, et eh bien vous aurez vraiment un panel très large d'influenceurs à suivre. Et donc le premier influenceur, enfin c'est plutôt une chaîne YouTube à part entière, c'est Grand Angle Crypto. Alors plusieurs personnes travaillent sur cette chaîne, et en termes de contenu, c'est pas mal d'interviews de personnes qui ont énormément d'expérience dans l'écosystème blockchain, ou des personnes qui en ont un petit peu moins, mais qui pénètrent l'écosystème, et qui ont donc des choses à raconter... Leurs interviews sont un peu longues, certes, mais elles sont extrêmement enrichissantes. Elles nous ont par exemple permis de découvrir Sébastien Gouspiou, euh, un des cofondateurs de BBGS, qui est donc une entreprise de mining écologique, et cette personne est absolument formidable. D'ailleurs, je vous invite à la suivre sur Twitter, ses tweets sont des pépites, et ce qu'il fait est absolument formidable, donc vraiment... Je vous le recommande, voilà, c'est la petite parenthèse de la vidéo. Mais du coup, c'est un exemple de personnes que Grand temps Crypto nous a permis de découvrir, et c'est pour ça que je vous recommande de les suivre. Ils ont aussi une grande variété de vidéos, par exemple des avis sur des plateformes qu'ils ont sorties récemment, donc des comparatifs entre Binance, KuCoin, enfin bref, tous les exchanges crypto. Ils ont aussi des vidéos où ils donnent leur propre avis, parce que oui, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'ils donnent leur avis sur des sujets, ils ne font pas que de l'information, ils donnent leur avis, par exemple, bah, sur le mining en général, ils disent par exemple qu'ils sont vraiment pro-BTC, limite... Bitcoin maximaliste et ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un point de vue bien déterminé ils ne donnent pas tous les points de vue qui existent sur Internet. Leurs vidéos permettent vraiment d'avoir une bonne compréhension du marché global, donc ils ne vont pas se centrer sur une tech en particulier ou sur un projet en particulier, ça leur arrive de temps en temps, surtout quand par exemple, ils vont interviewer le cofondateur de Paul Cadotte, mais leurs vidéos donnent vraiment une vue d'ensemble du marché, et ça, je trouve ça génial. En termes de présence, nous, on les suit sur YouTube et sur Twitter, où ils sont relativement présents, et d'ailleurs, ils ont aussi une vente de formation premium, en fait, où ils vous vendent du contenu, qu'ils vous donnent régulièrement, donc je crois qu'il y a de l'analyse macroéconomique, et euh, bah, des conseils en fait pour investir intelligemment dans l'écosystème. On n'a pas essayé, donc je ne vais pas vous donner mon avis dessus. Mais voilà, ils vendent quand même une formation, ça leur permet de vivre évidemment, ils ont totalement raison. La deuxième personne que j'apprécie énormément et que personnellement je suis depuis début 2017, c'est Pro Indicator. C'est un ancien trader professionnel qui tradait pour une grande entreprise avant, je suppose, mais qui maintenant trade pour son compte propre, donc pour vraiment euh, son compte personnel. Il vit donc de ça. Avant 2017, il ne tradait pas les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'en fait, moi, je suis vraiment arrivé là où il commençait à s'intéresser aux cryptos, mais qu'il était encore sur les marchés actions et le forex. Parce que moi, avant, bah, j'investissais en bourse. Du coup, je le suivais et j'ai vraiment senti le moment où il est, il est parti vers les cryptos et il ne s'est pas que intéressé au trading. Et c'est ça que j'apprécie dans sa démarche. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment découvert une passion pour les cryptos. D'ailleurs, il le dit lui-même maintenant, c'est la majeure partie de son portefeuille, tout simplement parce qu'il y voit un gros potentiel, mais parce qu'il s'est aussi intéressé à la technique. Parce que oui, au-delà d'un trader, c'est aussi un grand technicien et c'est ça que j'apprécie le plus chez lui par rapport à d'autres personnes qui vont seulement se concentrer sur l'analyse technique. Bien évidemment, il va faire de l'analyse technique, il va nous montrer des graphiques, expliquer la gestion du risque, la psychologie de marché, et ça c'est hyper intéressant. Surtout que son, ses conseils sont gratuits et extrêmement qualitatifs il fournit des PDF à l'appui, il a un groupe Discord dans lequel il fait des travaux pratiques où il va expliquer des sujets complexes de façon très simple. Et franchement, bah on peut tous le remercier pour ça si vous avez déjà eu l'occasion de le suivre. Mais au-delà de ça, comme j'étais en train de vous le dire, il a un focus aussi sur la technologie, c'est-à-dire qu'il va étudier les projets un à un, essayer de comprendre techniquement ce qu'ils font, et ça c'est hyper appréciable. C'est lui par exemple qui m'a fait découvrir l'écosystème Cosmos, qui m'a permis de comprendre l'importance de Link, il vulgarise ça très bien, et du coup c'est vraiment la passerelle entre la compréhension fondamentale d'un projet et l'analyse technique. Au-delà de ça, le seul contenu payant qu'il propose, c'est ses propres indicateurs qu'il a développés lui-même, qu'il met en vente sur TradingView. Donc euh, vous pouvez les essayer gratuitement, je crois. Il a ensuite des PDF explicatifs de comment les utiliser. Et ensuite, en fait, euh, lorsqu'il fait ses vidéos, bah, il, va, il va expliquer, euh, bah, par exemple, voilà, euh, vous, si vous utilisez cet indicateur, voilà comment l'interpréter, etc. Mais la majorité de son contenu est largement exploitable gratuitement, mais ces indicateurs peuvent être extrêmement intéressants. Et puis je suppose que ça lui fait quand même un petit complément de revenus. En termes de réseaux sociaux, il est très actif sur YouTube, il fait des émissions des fois quotidiennes, mais il fait au moins une vidéo par semaine, ça c'est sûr. Il est actif sur Twitter, et il a aussi son groupe Discord, comme je le disais, de toute façon je vous mettrai tous ces liens dans la description. Et là où je le trouve vraiment impressionnant, c'est que toutes ses vidéos sont faites en français, puis en anglais. Du moins la, la majorité. Donc en plus, il touche vraiment différents publics, donc franchement, chapeau à lui. Le troisième influenceur, vous devez tous le connaître, c'est Asher. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que honnêtement, si vous regardez nos vidéos, c'est que vous êtes déjà tombé sur au moins l'une des siennes. Mais c'est le plus gros influenceur crypto français. C'est également un entrepreneur qui a par exemple créé Just Mining, une boîte à succès, d'ailleurs euh, que je recommande si vous avez besoin de ses services de, stati de stacking, de lending ou de mining d'ailleurs. Il aborde des gros sujets, assez globaux. Il fait aussi des tutos que je trouvais des fois pas toujours très abordables. Hein. Ils pouvaient durer parfois plusieurs dizaines de minutes, du style des fois 50 minutes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait nos tutos et c'est là où on essaye de se placer, c'est entre guillemets le hasher mais un peu plus abordable, bref ces tutos sont quand même d'une extrême qualité que je vous recommande de regarder, mais il fait aussi des sujets un peu plus larges et puis vu qu'il est quand même bah, bien plus dans l'écosystème que nous, il y travaille, il peut nouer des contacts avec des partenaires importants et donc vulgariser très simplement des sujets très complexes, donc voilà, hasher, on le recommande bien évidemment. Et en termes de réseau, il est présent sur Insta, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, bref, à peu près partout. Avant de continuer, je voulais juste vous dire que je vous recommande de suivre des influenceurs assez variés sur Twitter. Là, pas forcément besoin de cibler des personnes en particulier, mais juste d'avoir des, des personnes du, de l'écosystème sur Twitter que vous suivez. Abonnez-vous à la plupart des personnes importantes, par exemple, je ne sais pas, le patron de Binance sais-je, pour en fait avoir des news sur l'écosystème et vous tenir informé. Comme ça, vous ne manquerez aucune information. Là, j'ai pas une liste en particulier à vous dire, mais je vous recommande d'en suivre quand même pas mal pour avoir une belle diversité d'infos, puis faire le traitement vous-même après. Et juste avant de poursuivre sur des mises en garde et quelques recommandations, je voulais vous donner trois chaînes assez intéressantes que je vous recommande de suivre pour votre culture personnelle, mais vous verrez qu'il y a quand même un petit lien avec les cryptos. La première, c'est Eureka. C'est un mec super doué qui vulgarise l'économie et la finance de manière générale. Et en fait, bah, en regardant ces vidéos, vous comprenez comment l'économie et la finance s'articulent et du coup, pourquoi les cryptos sont intéressantes. Il y a également dans le même genre, « Stupide Économique qui explique très bien des sujets assez similaires. Et il y a ensuite « Underscore ». C'est une émission fondée par MeCode, donc un célèbre YouTuber, qui va parler d'actu tech et de sujets tech en général. Il y a de temps en temps bah, des sujets crypto. c'est pour ça que je vous en parle et notamment des personnes influentes de l'écosystème crypto, comme Asher, qui y passent, et on apprend vraiment pas mal de choses, donc je vous recommande de suivre son émission, elle est géniale, elle est présente sur YouTube, mais également sur Twitch, je crois que c'est le mercredi soir, un truc comme ça. Bref Maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous parler de l'effet pervers des réseaux sociaux et donc de mes recommandations à ce sujet. Juste avant, je vous ai dit qu'il fallait suivre des gens sur Twitter, que c'était important, mais attention, à force de suivre trop de personnes de l'écosystème, à force d'avoir trop d'informations, on va avoir l'impression que les cryptos, c'est la vie, qu'il n'y a que ça dans le monde et que du coup, bah en fait, ça va nous inciter à acheter, acheter, acheter rentrer dans l'écosystème, et on peut finir par s'y perdre. C'est par exemple ce qui nous est personnellement arrivé avec Victor en 2017, quand on a commencé à s'intéresser aux cryptos, l'adoption était bien plus loin que ce qu'elle est actuellement, c'est bien pour ça que je vous le regarde, c'est qu'en en fait, bah, nous on a commencé à s'intéresser, sauf que bah, nos moteurs de recherche, les cookies, les réseaux, nos résultats de recherche, tout tombait sur des cryptos, et on avait l'impression que c'était la folie, que tout le monde parlait crypto, alors que c'était pas encore hyper mainstream. C'est pour ça, pour la j'ai lâché un mainstream en mode de ridicule. Pour mille raisons, la première c'est déjà des personnages pour des acteurs qui sont absolument incroyables à interpréter, qui ont une dimension euh, bigger than life, quoi. donc c'est vraiment extraordinaire, toujours. Et puis... Euh... <rire> Je me suis entendu. j'ai envie de me mettre une boîte. <rire> Bref, c'est pour ça que, bah, à force d'avoir tout ça, on avait l'impression que les cryptos étaient le sujet principal sur Terre, alors que non. Il y en a qui en parlaient, mais c'était pas tout le monde. Bref, c'est pour ça qu'on s'est fait arracher la gueule sur le marché. Donc l'important, c'est que vous fassiez vos propres recherches. On ne vous le répétera jamais assez, mais c'est vraiment, vraiment la base. L'idée, c'est que vous vous intéressez à des sujets, que vous fassiez des recherches, et que lorsque quelqu'un vous parle d'un truc, vous puissiez avoir un esprit critique là-dessus. Bien évidemment, tout seul, vous ne trouverez pas toutes les pépites possibles. Vous n'inventerez pas vous-même les conseils en investissement les plus, comment dire, à succès. Mais pour pouvoir filtrer les infos qu'on vous donne, vous devez d'abord faire vos recherches et être capable de les faire. Parce que oui, rien ne vous empêchera demain d'investir dans quelque chose à succès, où vous allez commencer à gagner plein d'argent. Mais si vous n'y connaissez rien, quand est comment est-ce que vous allez savoir s'il faut retirer vos gains continuez, laissez votre argent, et encore pire, si vous investissez dans un truc qui ne fait que baisser, comment est-ce que vous ferez si vous ne vous y connaissez pas, pour vous dire bon, « bon, en fait, c'est un truc de merde que j'ai acheté, autant que je retire mes pertes », ou « non, ça va marcher, ça prend juste un petit peu de temps, vous serez incapable de le savoir ». Bref, on vous fera des vidéos bien plus détaillées là-dessus, mais ça me semblait important, vu qu'aujourd'hui, on vous a quand même recommandé de suivre des personnes pour vous faire un avis. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez surtout pas à me suggérer des sujets de vidéos qu'on pourrait traiter bah, dans des prochaines vidéos justement. Partagez la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Abonnez-vous, mettez la cloche et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.